Pourquoi s'occuper de la vie des autres La vie c'est pas de se jalouser Il ne faut pas vouloir contrôler la vie des autres On peut souvent se donner des idées On peut se conseiller Mais pourquoi vouloir détruire la vie de quelqu'un Parce que vous n'aimez pas ceux ou cette dernière. Si vous croyez peut-être Que si vous n'admirez pas et si vous ne consentez pas à l'idée de ceux ou de cette dernière, empêchera Dieu de faire grâce pour cette personne. Bah, vous vous trompez. Et si vous ne prenez pas garde de cet avertissement, vous vous réveillerez tard dans l'avenir. Et ce serait trop tabou. Je suis King Lee. I'm best follower.